Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une toute nouvelle aventure survie. Bon, je sais que jusqu'ici, les dernières aventures survie que j'ai faites ne duraient pas plus de deux épisodes. C'est pour ça que je suis content de faire maintenant une survie chill, solo, sans euh, tryharder. Et le serveur privé que j'ai acheté bah, va servir à faire des gros événements. Donc euh, franchement, ça me fait plaisir de recommencer une nouvelle survie, euh, de partir de zéro. Surtout que là, j'ai pris mon propre site Samcraft 3. Et euh, franchement, euh, je trouve ça euh, très joli. Euh, c'est une très belle île. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul arbre. Je... Je... je sais pas pourquoi j'ai pris ce site, Samcraft 3, mais il euh, n'y a pas un seul arbre. Donc je crois que je vais devoir aller à la recherche d'un... d'un petit continent, on va dire. Et, et ce sera très long, j'imagine, parce que je vais devoir y aller à la nage. Ah... Il a pas un seul arbre bon, je, vais, je vais déjà faire le contour de l'île Parce que peut-être qu'il y, peut qu y a des arbres que je suis passé à côté Et si, si jamais je suis passé à côté d'arbres euh, C'est bizarre ça Ah le voilà Bon ici on brûle un peu de bois Ah il y a un arbre là-bas au loin Ok donc là déjà on va décimer ces arbres Parce que je suis un anti-écolo Je n'aime pas l'écologie On va les décimer comme dans décimation Oh tiens il y a des abeilles Ah mais c'est vrai on est en est oh, là J'aime pas les abeilles Tuer des abeilles une sympa ces petites îles. Je vais y revenir un jour pour construire mes usines. Tiens, une vache. Oh la vache, beurre, beurre, c'est ça Et on se casse d'ici Bon c'était bien, petite île, mais j'ai plus rien à faire ici D'ailleurs j'ai juste envie de voir s'il n'y a pas un autre truc autour de l'île Ouais, c'est juste moi, il n'y a pratiquement rien Donc je me, pas, je me casse Donc on va aller au... au à l'est, voilà, au Moyen-Orient On va voir comment ça se passe, la troisième guerre mondiale là-bas Oh non non non non non, là on est très mal Parce que là-bas, la dernière fois que je suis allé Je me suis fait déboîter par un mec qui avait un trident Donc euh... C'est quand même blanc. Admirez ah, ces paysages magnifiques. Ah non, une faille. C'est pas magnifique ça du tout. Oh là là. Oh tiens, une île. Yes, enfin. Oh tiens, une épave. Oh mon dieu, ça c'est une épave. Waouh. Wow. Allez, on récupère ça rapidement. C'est fait, c'est fait. Ah oh, non, non, non, non. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Non, non, non, non. J'ai pas envie de mourir si jeune. Ah, ouf. Bon allez, je vais récupérer la carte du trésor. Ah, oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Yeah. Ok, voilà, j'ai compris de la vie. Bon, ici on a une belle île, mais sans arbres aussi. Je sais pas que qu'ils ont les arbres, ils veulent plus pousser. Bon, je transformerai ça, je transformerai ça en usine. Ça, c'est le qui! Euh, ouais, y'a vraiment pas d'arbres. Vraiment pas d'arbres, non mais... Des arbres, enfin. Oh, et c'est une belle forêt ça en plus. Oh, du cannabis, de la cannabis. Voilà, on tourne, et on se barre d'ici comme d'habitude. On tourne, virage à droite. Et on descend. vraiment ça, ça, ça stationnement interdit, bon voilà, j'ai la flemme. Alors moi ce que je vais faire déjà c'est dessiner toute cette forêt. Et je vais me construire une petite maison avant que la nuit ne tombe. Sympa ça. Donc euh, ce terrain est sympathique, donc euh, je propose de me l'approprier. On ah, prendre ceci, hop là, on va faire comme ça. Tac, tac, tac, là, on va prendre une paire. Ouah, wow, c'est du fer, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, quand même. Ah oui, on commence très bien là. Donc je crois que je vais directement le faire. Bon bah, ce sera encore la nuit avec les monstres. Ah, je devrais encore les combattre. Mmh. Bon bah, tant pis. Mmh, c'est vrai que j'ai des torches. Ah non, je vais prendre une euh, que je vais mettre dans la... Ah c'est vrai, j'ai pas Optifine. Bon, je voulais la mettre dans la deuxième main. Euh, comme ça, ça me de la lumière. Mais finalement, c'est pas une très bonne idée. Magnifique. Oh, regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Bon bah... J'espère tomber sur du charbon, parce que c'est bon, le charbon. Bon voilà, il suffisait de demander. Donc, moi je continue à miner, donc F... Oh il suffisait de demander du charbon, il y en a tellement. D'accord, il y a une source de lave, magnifique. Bon moi ça me fait une poubelle gratuite, c'est ce qui s'appelle la gratuité. Donc je la fais me récupérer tout ce charbon, je vais le récupérer jusqu'à plus tard, parce que là commence à avoir, je commence à en avoir trop, donc je vais faire un petit escalier. Petit, tout est relatif, n'est-ce pas